On se retrouve euh, on se retrouve sur la chaîne gazerton Metaverse euh, pour la visite de crypto arcade qui est un espace gazer euh, euh, qui existe déjà depuis un petit moment euh, il est tout en anglais euh, et il est consacré euh, en partie enfin, en grande partie au nft euh, cette partie-là, Crypto Arcade, euh, est plus spécifique euh, aux, jeux, euh, aux jeux vidéo. Donc là, vous avez les consoles. Euh, pour jouer dessus directement. Ici, je ne sais plus ce qu'il y avait. Ah, c'est le plan. Ouais, c'est un... ah, le plan. Le, le créateur de, ce, de cet espace euh, a maintenant un, un métavers qui est assez grand. donc euh, euh, je pense qu'il a réparti ça en différents euh, espaces de ce que j'ai compris là c'est leur, euh, oui, leur Discord oui puisqu'ils ont euh, donc un NFT ils ont un DAO qui s'appelle Harmony je crois les DAO en NFT c'est en fait c'est des communautés qui gèrent euh, qui gèrent des NFT et on peut se loguer via un compte Google euh, pour, pour bénéficier de différents avantages qui sont décrits ici quand vous avez un casque VR vous avez la version crypto arcade en, en 3D euh, là des deux côtés vous avez des salles de jeux ici voilà vous pouvez vous poser puis vous avez des jeux d'arcade encore, Alors, pas que d'arcade des émulateurs des émulateurs de jeux ici pareil et de quoi vous poser et jouer à plusieurs euh, là c'est des panneaux concernant les événements je crois et ici donc alors on a l'escalier qui descend ah oui on y reviendra tout à l'heure eh ben, on y est déjà voilà, tant pis on va visiter on va faire un tour en fait ça c'est une partie du, de ce métavers qui est consacrée euh, Ouais, enfin c'est une petite visite dans les dans les différentes thématiques de jeux d'arcade rétro gaming. Donc c'est assez sympa. Il y a différentes entrées possibles. Euh... Alors, à chaque fois de ce que j'ai compris, il y a de quoi Une vidéo ou de la musique ça. Voilà, je suis arrivé au bout, mais je parle. Euh, j'ai pas de son, Comment ça c'est ah, peut-être là. Non, j'ai pas de son. Bon, voilà. Voilà, euh, pour ceux qui connaissent un peu peut-être reconnu les différents jeux des époques, là je reconnais c'est Donkey Kong. Là je connais pas là non plus n'accède pas aux vidéos mais bon comme ça doit être ça doit être sans doute des vidéos hors pays c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à les voir c'est un jeu ah, c'est des, des copies d'écran, hein, mais euh, c'est sympa, on peut s'y déplacer euh, et retrouver euh, l'ambiance de l'époque. De on va pouvoir descendre, c'est ça. On va différentes maps à voir. celle-là, je la connais pas. C'est plus petit. Ça, ah, c'est c'est sympa. Okay. on va aller voir. On va prendre le temps hein, dans cette vidéo de visiter un peu hein. c'est vaste, hein, il y a de quoi faire alors il n'y a pas souvent beaucoup d'avatars sauf quand la communauté se réunit pour des conférences connecté, là vous voyez je suis seul connecté il est euh, presque 2 h ouais. ah, alors là, où est-ce qu'on est Je suis pas gamer en mode formation, donc. Euh... Ceux qui sont de l'univers du jeu vidéo vont peut peut-être plus s'y retrouver. Je teste les portes parce que. On peut un peu se balader partout. parce qu'on peut changer Je crois que j'arrive au bout. Non Ah oui, là c'est un jeu, ouais. Simpson. Il y a un jeu sympa dans les jeux d'arcade justement. Je pense que ça se termine là. Je ne sais pas comment on au début, mais sinon je vais, je vais utiliser une touche pour le faire. Est-ce que je vais réussir à la lire cette vidéo Ah, ici. Ah, c'est bizarre, il voit que je n'arrive pas à lire les vidéos. Bon, après, ça dépend des navigateurs. Hein. Suivant à quel navigateur vous loguez Ah, ça y est, je suis revenu. Donc ça c'était là et ici, ici voilà on a une galerie de d'artistes de, de, voilà, puisque voilà le, le, le fondateur du site euh, aussi explique qu'il héberge euh, qu des artistes aussi dans le c'est là qu'ils font une conférence crypto arcade voilà. on a fait le tour de l'espace proprement crypto arcade quand on sort de la maison on, on arrive dans un autre espace qui est géré par le, le même fondateur euh, qui s'appelle nostalgia qui est une, une ville une ville où on retrouve euh, bah, beaucoup de gens qui fabriquent des niftiers, c'est ce que j'ai compris, voilà, la voilà, blockchain, tout ça, ouais. tout le monde veut voilà. en être, donc, euh... alors ici, je vous conseille, on ne va pas y aller parce que sinon, ça ne va jamais finir, et la petite maison à arc en ciel c'est une artiste euh, américaine je crois qui expose euh, ses œuvres. c'est assez sympa ce qu'elle fait on n'est pas dans les, les espèces de singes cyberpunk c'est déjà du NFT un peu plus euh, chiadé comme... voilà donc là on est dans une autre partie de la carte donc euh, il propose euh, des bergers je pense aussi puisqu'il commence à y avoir des gens qui ont accès euh, qui ont leur propre espace hein. euh, celui là j'ai pas été encore voir je ne sais pas ce que c'est galerie comme ils c'est pas encore ouvert c'est une galerie open 6 donc c'est du NFT encore village du ticker je crois que c'est pas ouvert encore il y a encore beaucoup de choses en travaux ça c'est plus sympa je pense pas que c'est un hébergement c'est un truc d'ambiance bon. ouais c'est un petit bar avec un, un chat c'est assez sympa pour, pour se poser le barman c'est une espèce de, de chat même euh, tout là haut vous avez euh, euh, de mémoire il y a il y a la salle de conférence du Dao, Harmony. Euh, là, c'est à euh, Bird. Euh, c'est quoi C'est un, une. Ouais, je crois que c'est une expo d'artistes en 3D. Puisque bah, les métavers sont tous euh, interconnectés. Donc Encore, on est en dans un métavers 2D. Mais... Même moi, sur le métavers, euh, quand je peux, je. Je fais des ouvertures vers les métavers 3D hein, qui sont paradoxalement plus anciens que, que les métavers 2D. Voilà, cette partie-là je n'ai pas encore visité. C'est quoi cette petite musique Je ne sais pas si accéder encore. On va en faire le tour. Ah, c'est je n'arrive pas Ah, si, tiens, on va aller voir. Bon. Je ne sais pas du tout où je vais. On, reste... ouais, on est toujours dans Nostalgia, puisque je vois voilà. ah bah c'est mes envies bon bah, on a à peu près fait le tour bon, c'était surtout le Crypto Arcade que je voulais vous me... vous faire découvrir donc j'ai j'ai un portail pour la rejoindre dans Cultima Academy, le métavers des euh, cultures de l'imaginaire, dans, dans le musée des jeux, où, vous pouvez, où il y a un portail de téléportation. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt euh, pour d'autres aventures euh, métaversales. Ciao, bon été, je pense pas qu'il y aura de vidéo. D'ici au moins une bonne quinzaine de jours. A bientôt